Le 18 février 2021, presque 7 mois après son lancement, le rover Perseverance de la NASA et du JPL s'est posé sur Mars. Il doit collecter des échantillons de sol et préparer leur retour sur Terre. L'objectif est d'identifier des traces anciennes de vie sur la planète rouge. Arrimé sous son châssis, Perseverance a emporté avec lui un démonstrateur technologique baptisé Ingenuity. Ce drone de moins de 2 kg doit réussir un exploit. Prouver qu'un hélicoptère miniature peut voler dans l'atmosphère très raréfiée de Mars. Après une école d'ingénieur, un master et une thèse à l'université de Rennes 1, Nasser Shahat est entré au JPL, où il a entre autres conçu les antennes qui permettent aux rovers et à l'hélicoptère de communiquer. Le voici, interviewé par l'un de ses anciens professeurs. Bonjour. Bonjour Nasser, ça va Hey Stéphane Tu ça nous va entends <rire> Ouais, très bien. Ça fait plaisir de te voir. <rire> On se voit de temps en temps quand tu passes en France à l'IETR. Et là, ça fait un petit moment qu'on t'a vu. Alors, euh, bah là, je, je suis là pour te poser quelques questions, en particulier sur la mission en ce moment qui se déroule et le déploiement d'Ingenuity. Est-ce que tu peux nous en dire où, où ça en est actuellement Premièrement, c'est euh, toujours un plaisir de vous revoir. Je garde de, de très bonnes mémoires de, de, de mes années passées à l'Université de Rennes. En ce moment, la mission Ingeniosité, on est en train de faire le déploiement du de l'hélicoptère sur la surface de Mars. L'idée, c'est qu'une fois qu'on est sur le sol, on va se déplacer légèrement quelques mètres euh, à distance du, de l'hélicoptère et on fera un premier euh, euh, lien entre l'hélicoptère et le rover pour pouvoir vérifier que le système de télécommunication euh, fonctionne euh, comme nous l'avons prévu. Tu suis ça euh, particulièrement Tu as une contribution précise sur cette partie-là ou... Ma contribution, c'était sur le système de télécommunication. J'ai développé les antennes pour pouvoir communiquer entre le rover et l'hélicoptère. Euh, J'ai également euh, fait euh, toutes les analyses pour euh, démontrer que l'on peut communiquer euh, dans euh, l'environnement dans lequel nous, nous, nous serons sur Mars. Et à une distance minimale de euh, 100 mètres, parce qu'on ne veut pas se rapprocher trop près du, du rover pour pouvoir le protéger, euh, jusqu'à 1 km. D'accord. Et là, au niveau du système, vraiment proprement dit, de communication, vous avez développé entièrement ou vous avez utilisé un système un petit peu déjà existant Très bonne question. Euh, non, euh, l'hélicoptère, c'est une démonstration technologique donc, du coup, on a été très, milité, très limité en termes de budget. On a aussi des défis qui ont été très différents de ce qu'on a pu faire uh, pa, pa, auparavant. On a des contraintes de masse qui sont très, très difficiles. Juste comme comparaison, même pour uh, des systèmes de, de, de mini-satellites, des CubeSats, ce qu'on appelle des CubeSats, uh, le système de télécommunication, la masse est de plus de quelques kilogrammes. Pour l'hélicoptère, on était contraint, pour le système de communication en entier, de 13 grammes. Donc on a utilisé une radio qu'on utilise dans des systèmes de domotique, qui sont des radios Zigbee, et on a modifié ces radios-là pour pouvoir les utiliser dans l'environnement qu'on a, pour pouvoir suivre le vol et aussi le voyage vers Mars. Sur les contraintes avec le rover et sur Mars, est-ce que tu peux nous dire, d'un point de vue technique, bah, quelles sont les performances un uh, a la capacité de pouvoir uh, faire ces cinq vols, qui sont les objectifs de la mission, uh, sans avoir à recevoir des commandes constamment. Donc, c'est un système qui est très autonome. La plupart des communications se feront lorsque l'hélicoptère sera uh, sur le sol. On a étudié tous les effets de perte à cause du sol dans les communications. On a pris en compte uh, l'effet de la géométrie, on a utilisé des des modèles de simulation pour pouvoir prédire les performances de l'antenne sur l'hélicoptère lorsque le rotor est fonctionnel. Et on a aussi prédit les performances de l'antenne sur le rover parce que l'environnement du rover est très riche, donc il y a beaucoup de réflexions Quand on développe des antennes sur Mars, et on injecte des niveaux de puissance dans des antennes, on a des problèmes qui sont très différents, qu'on n'a pas sur la Terre. C'est ce qu'on appelle un claquage électronique qui pourrait dégrader les performances des antennes complètement au point de ne plus pouvoir communiquer du tout. Tout ça, c'est des choses qu'on a, qu a, qu a dû prendre en compte. On prévoit de communiquer à un débit de communication maximale de 250 kilobits par seconde, que ce soit sur le sol ou en vol euh, dont la priorité c'est de faire nos vols ensuite lorsque l'hélicoptère atterrit on, pouvoir, on pourra renvoyer toutes les, euh, les informations de télémétrie qui nous permet de savoir que l'hélicoptère est en très bonne santé euh, et aussi renvoyer toutes les images que l'hélicoptère aura pris euh, lors de, de, de ces euh, vols de démonstration. C'est-à-dire quand tu étais venu euh, il y a deux ans de nous faire une présentation justement de, de ton projet à l'époque euh, tu nous avais dit que euh, étant donné que ce n'était pas un appareil vraiment euh, destiné à faire de la mesure, hein, et que la localisation en particulier de l'antenne sur le rover n'avait pas été forcément euh, optimisée, et du coup, on vous avait donné un peu la place qu'il y avait. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ça Au début, personne ne pensait que c'était possible de pouvoir euh, voler euh, dans l'atmosphère de Mars. C'était seulement deux personnes au JPL qui ont, qui ont cru à ce projet. Euh, Mimi Yang, euh, qui est la, la, la project manager, Uh, et uh, Bob Balaram, qui était l'ingénieur principal de, de cette mission. Uh, donc, du coup, quand on a commencé, on nous a dit bon, ben, allez-y, uh, développez le Mars hélicoptère, mais uh, il n'y a aucune garantie que vous allez être intégré sur, uh, sur, sur le rover. Ils ont toujours gardé dans le coin de leur tête la possibilité de retirer l'hélicoptère complètement quelques mois avant le, uh, le lancement de la mission. Uh, donc, du coup, uh, pour les, les antennes, on a demandé à avoir uh, des localisation idéale, mais on n'a pas pu avoir ces localisations. Donc, du coup, on a dû faire avec les performances que l'on obtenait avec ces contraintes-là. Donc, ça a été très intéressant. Heureusement, grâce à ces deux personnes, on est allé au bout. Et donc, ensuite, je pense, un an et demi avant le lancement de la mission, NASA a confirmé que l'hélicoptère ferait partie du, du, du rover. Nasser, pour terminer, euh, quand on veut souhaiter bonne chance à euh, une mission euh, au JPL, on fait, qu'est-ce qu'on fait Oui, euh, la tradition ici au JPL, c'est de manger des cacahuètes. Donc, ça a été quelque chose qu'on a toujours fait avant euh, l'atterrissage sur Mars. Depuis qu'on a commencé cette tradition, on a toujours, euh, euh, ça a toujours été un succès. Donc, les, les gens ont des cacahuètes et mangent, mangent ces cacahuètes juste avant l'atterrissage. C'est une tradition. Très bien, merci. Bah, du coup. Euh... On mangera peut-être des cacahuètes, nous aussi, en regardant ça. <rire> merci, merci, merci beaucoup.